Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Inside, Inside aujourd'hui commence par une longue interview du tout nouveau studio Turbulent de Montréal. Nous allons résumer. Bien que Turbulent fasse partie du projet Star Citizen depuis le début, à travers la création du site par exemple, c'est la première fois qu'une équipe Turbulent peut réellement être considérée comme une nouvelle branche de développement de Star Citizen. Car ils sont désormais en charge de diverses choses comme l'ajout de gameplay au sein du jeu, par exemple en rendant accessibles les toits des immeubles de hardcore, pour pouvoir faire des missions à l'intérieur des bâtiments. Mais aussi de la création des hôpitaux dans l'ensemble du jeu, et enfin l'amélioration des outils modulaires, qui permettent de gérer la création de tous les bâtiments du jeu, tels que les stations ou les avant-postes coloniaux, mais aussi les grottes. Étant eux-mêmes fans du jeu et y jouant, ils estiment que c'est un véritable privilège de pouvoir participer à sa création, et voilà pour l'essentiel de l'interview, passons maintenant au Sprint Report. Commençons par l'équipe VFX qui intègre l'utilisation des particules émissives pour rendre les réacteurs des vaisseaux plus visibles lorsque ceux-ci sont trop loin et empêche ainsi une bonne lisibilité. D'autant plus dans les nouveaux nuages de gaz au point de la grange ou encore dans les tempêtes de sable et les nuages au sein des atmosphères planétaires. Ils ont aussi remarqué que l'absence de traînées de condensation était un problème. Concernant l'équipe environnement, la création de nouveaux récoltables se poursuit pour l'arrivée de Pierrot, notamment avec les Cosses du Diable, ou Devil's Pods, issus de Pierrot 4. Cette plante peut être utilisée pour créer des vêtements résistants à la chaleur, les images 5 et 6 sont probablement celles qui seront retenues. Ou encore cette autre plante que l'on peut trouver sur Pierrot 3, et qui a la particularité de pousser sur des parois rocheuses. Les fleurs pourront d'ailleurs servir à la médecine, et pour cette plante, les dessins 1 et 2 étant les favoris pour l'instant. Toujours concernant le système pyro, des avant-postes coloniaux continuent d'être développés. Et cette semaine, l'équipe Props a commencé la whitebox de diverses décorations. Comme les lits, les tapis, qui devraient un jour avoir de la déformation physique. Toutes sortes de lampes, des tentures laissant passer la lumière pour une plus belle ambiance. Et enfin, des poteries, vous permettant de libérer la mélodie de votre cœur. Passons maintenant au véhicule. Si vous avez vu le Montsley Report, vous savez que le prochain vaisseau a passé au standard Gold et le Sabre. Et vous pouvez voir que comme pour le Gladius, de nombreux emplacements de composants sont ajoutés. Le reste de l'extérieur et l'intérieur seront également retouchés durant le trimestre. La série des Hercules reçoit un compartiment de stockage sur le pont situé au-dessus de la zone de cargo, préparant l'arrivée du système d'inventaire local. De plus, le travail est débuté sur la nuée de bombes de la variante A2 et de laquelle il est préférable de ne pas être dessous. Pour finir, cet Inside. Les développeurs travaillent d'arrache-pied pour terminer le Redeemer et pour respecter son design originel. Cette fois-ci, l'attention a été portée aux réacteurs et aux zones brillantes et les équipes ont rencontré quelques difficultés concernant les tourelles, peinant à trouver le juste milieu dans leur ressenti visuel.